Grande finale du coup, Matarox face à l'IKEFA qui va repartir avec The Big PC, ladies and gentlemen. Il y avait plus de 180 participants, l'arbre il est immense sur le côté gauche. Oui mon ami. Euh, après avoir discuté avec Matarox, il est chaud pour faire un BO3. Oh Donc, fucking euh... hell Il est joueur, il est joueur. Rien que pour ça j'espère qu'il va se faire défoncer franchement, c'est pas cool. Il est chaud pour faire un BO3, mais tu lui as demandé en mode euh, 6-4, il va bientôt mourir avec son âge et tout, tu sais, t'as joué sur la corde sensible ou pas Oh, à ton âge, t'as que 20 ans, ça va, tu vas tenir. Who are you Your best teammate. Remember it. J'ai besoin d'un nouveau PC si le vainqueur le veut pas. Euh, si lesquels gagnent, euh, ça se trouve, il va faire un giveaway, les mecs. Et encore merci, du coup, à Up les amis, pour d'exclamation F-L-O-W-U-P. Vraiment extrêmement sympathique de leur part de nous avoir fourni, eh bien, euh, le PC qui sera donné aux gagnants. Et j'espère, à l'avenir, pouvoir refaire ce genre de contenu avec vous. Et il me faut des partenaires pour m'accompagner. Bah dis donc, t'étais parti faire caca ou quoi Euh, non, t'inquiète. Okay. ok. Ah ouais, on entend la casserole derrière et tout. Est-ce que vous êtes ready, les amis Matarox, t'es prêt il est reparti, il est reparti faire des nouilles. Non, je suis air, je suis air, ah excuse-moi. Non. Moi il parle mieux, c'est dans le jeu. Oh. Ok. Bisous les poulets. J'ai pas vu c'est attaquant ou défenseurs. j'espère que c'est bon. En même temps, vous me dites on est R. Oui, c'était bon truc. Ouais, ouais, ouais. Allez je... Allez, bisous, Bonne à tout à l'heure, hein, dans deux heures. Mais non. C'est la finale, à mon avis, ça va jouer. Hein. J'ai aussi misé 250k. Qui a parié là Combien Attendez Oh Un million de soltimony sur l'Ikefac <rire> C'est pr premier degré ou pas Non il a dit zzzz. Bah ouais pour moi zzzz. Ça veut dire on dort eh, Je comprends pas les mecs décodez décodez Ça veut dire genre jamais lol Ok merci nano t'es un monstre Plus de 400 balles aujourd'hui de, de donation Et derrière on va se faire avoir Parce qu'on ne sait pas Est-ce qu'il est kitchen Et il est juste au contact à droite Ouh, ça passe pas loin. Et on fait une petite Zumba, là. Petite Zinedine. non? Oh la décale de Matarox. Easy peasy. Ça fait un zéro. Eh, hey, mais la prédiction. Eh, hey, mais la prédiction. Qui sont les incroyables gros blaireaux qui ont quand même mis 2 millions 400 000 saltimoni avant d'atteindre la fin de la prédiction pour se dire peut-être je vais avoir les trois premiers rounds gratos. Moi j'ai mis direct 250k. Allez ça casse le drone du côté de Matarox. Et on se donne pas. Y a plus besoin. Oh, le petit C4. Qu'est-ce qui va donner le C4 Easy peasy pour Matarox. 2-0 face à l'IKEFAC. Je viens de débuter Rainbow Six sur PC. Tu me conseilles, tu pour mon DPI de souris. Ton DPI, il sert à rien. Il faut le charme de la Salty Academy. Oh, oh, oh. Ah, derrière, c'est Solis. Ah, c'est Solis. Moi, j'aime tellement bien. Franchement, on c'est trop parfait. Je savais pas ça. Bah ouais, Amnésique, c'est pour ça que tu pues du caca. Oh, il y a trop de. Oh, après, faut que je réponde à tous les gens là. Oh, oh! Oh, il pousse là-dessus. Oh, Matarox. Oh, Matarox! Oh, mais qu'est-ce qui, qui, qui, qui c'est ce gamin là? L'IKEFA qui va nous faire comme tout à l'heure. Il va nous dire. Je peux revenir Il va prendre 30 secondes Super Saiyan. « Tu connais le streamer Chap GPT. Oui, je connais le streamer CISCAD. CISCAD »« 64 est un ancien joueur professionnel de Rainbow Six Siege et un streamer français bien connu. »« Il est apprécié pour ses compétences dans le jeu et pour sa capacité à partager ses connaissances et son expérience avec ses spectateurs. »« En plus de diffuser du contenu sur Rainbow Six Siege, 4 participe également à des événements liés au jeu et interagit avec la communauté Rainbow Six. » Il a une base de fans fidèles qui le suivent pour ses conseils, ses analyses et son gameplay. Surtout le gameplay, le mec. Ah, C'est impressionnant de me voir jouer, je le sais bien. Il est considéré comme un bon joueur et un streamer compétent dans la communauté Rainbow Six. Comment ça, compétent de de Comment ça, rien dire, compétent Ça ne veut rien dire compétent, ça veut dire plus la compétent. Allez, 3. En tant qu'ancien joueur professionnel, il possède une solide expérience et une compréhension approfondie du jeu. Les spectateurs apprécient sa capacité à partager des conseils, des stratégies et des analyses, tout en offrant un contenu divertissant. Ah, c'est incroyable. Cependant, il est important de noter que la. Oula. De noter que la. J'ai pas compris le passage sur euh, mon rapprochement avec les Non, HD4. Il, il s'est dit. Quoi que... Si vous êtes intéressé par le contenu de Rainbow Six Siege, il peut être utile de regarder quelques-unes de ses diffusions pour déterminer si son style de streaming vous convient. Mec, je conviens à tout le monde. Ah, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même assez accurate, hein. J'ai été sûr qu'ils étaient surpris tous les deux. Oh le screamer le truc. Dans un top français R6, tu es dans quelle place selon l'IA Premier, il a dit premier. Il est à noter que 6-4 en tous ces et... Ouais tu vois, il est le premier. Ouais voilà, c'est marqué noir sur blanc. Va, va lui demander, tu verras. Merci Chavez, c'est un monstre poulet. Merci pour les 30 mois. Envoyez plein de GG. Le chouchou les amis. Envoyez plein de GG pour euh, Laurent s'il vous plaît. Pour Chavez dans le chat. C'est le papa de laine qui l'accompagne depuis, euh, depuis si longtemps. Y'a pas de ligne là. Ah oh là là là là là là là là là là là là là. Mais ça joue bien. Ça joue bien. Merci Chavez, c'était un monstre, Poulet, merci. J'aurais voulu que ce soit laine. En finale, ça aurait été incroyable, mais bon, l'Iké a été euh, pfiou, sur House. Waouh, waouh, waouh. Wow. Et puis, c'est pas n'importe qui hein. en face, c'est surtout ça, quoi. L'Iké, c'est... C'est un joueur <rire> complet. Après, c'est Plain, après, c'est du 1v1. Attention à ne pas rester sur cette ligne. Il le sait. Il se replace. Oh là là là là là là là là là là là J'aurais dû rester sur sa pauvre. Parce que derrière, on voit qu'il joue. On voit que ça joue. On voit que ça clique. Et de pas subir la pression à un moment donné. De rester fort sur tes appuis alors que tu viens de prendre une énorme décale. Le C4 à droite. C'est vraiment pas simple. Et il le fait avec une pu... de fluidité. 5 à 3. L'Ikefac revient. Tu peux former une équipe avec n'importe quel joueur. Tu prends qui Avec genre n'importe quel joueur. Genre vraiment n'importe quel joueur. Ok. En hardbreacher, je prends Emmanuel Macron. Première chose. Parce que quand bien même, on perdrait. De toute façon, 49-3. Ta mère, on gagne. Gros hardbreacher. En deux, mon gars. Je prends Kobe Bryant. Bon, on rip. Oh, Liké, Là, là, là, là. Eh, hey, Matrox Eh, hey, Matrox <rire> C'est Liké Fak en face, quand même. Eh hein hey. Hein Faut le respecter un peu, hein. Nom de Dieu. Il est arrivé en mode... Oh, je vais, je vais lui sauter sur la gueule. Un développeur d'Ubisoft en joueur, non Ah non, mec. Non, non, non. Tu le veux dans l'équipe adverse. Développeur d'Ubisoft de Rainbow Six, t'es sûr et certain que c'est le seul monde qui a jamais joué à Rainbow Six. Il y a jamais touché, là. Il y a jamais... Il ne sait pas. Il ne sait, sait pas. Il est du père. Donc non, tu le veux dans l'équipe en face. Il écoutera pas les calls, de toute façon. Oh, je le non, non, non, eh, hey, Matarox, non, eh, hey, Matarox, je tout de suite, ok Tu vas arrêter tes petits 360 là C'est l'Ikefak en face, ok Ouais, il commence à sauter partout, y aïe, c'est bon. Mais il commence à faire les 3-6 En mode, c'est un copper en face. C'est l'ikefa qui s'en bat, les... qui est 6-2-15-0, il s'en fout, il va remonter. Hein. Tous les rounds, il va être en mode 1, ok, d'accord, va... la tourelle, c'est... On a fait combien de salty duels depuis le début que t'en as fait 10, c'est l'épisode 10, ça, les amis. Ça commence à faire quand même, hein. Tellement mature, Liquefac. Ouais, on m'a dit qu'il avait 19 ans. Vraiment, j'avais l'impression qu'il avait 35 ans, 3 gamins. Bah, vraiment l'impression que c'est le genre de conversation que j'allais avoir, tu vois. Si un jour on se croisait. Genre, ouais, je viens d'acheter un scénic là. Non, non, il est joueur BDS, il peut pas prendre des Dacia, t'es ouf. C'est dans les clauses, c'est dans les close, chez BDS. Tu prends une Dacia, t'es viré, mec, hein. Mature, si tu regardais, ces lives, Il est pas mature. Ah, mais justement. mais justement. Il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Après, euh, voilà quoi. Oh Matarox. Peut-être pour aller chercher la première balle de match. Et la pression peut-être qu'il se fait sentir. Alors que derrière, la force tranquille de que La petite décale. Mais c'était rien. C'était... Ce n'était que l'ombre de la Yana. Et la petite décale. Et on va venir. On va venir le chercher. Mais on va pas s'attendre à l'IKEFAQ. Et... Stoïque. À côté de ce matelas, les deux ne bougent pas. Mais à ce jeu-là, l'Ikefak gagne. Il sait exactement où est son adversaire. Et je ne pense pas que Matarok sache. Et il va venir prendre la décal. Et bien évidemment, bien évidemment, le placement est pixel de la part de l'Ikefak. Pourquoi Parce qu'on sait exactement qu'à cet endroit-là. Au moment où il va se décaler, il y a de grandes chances Et bien que la soit en train de regarder sur une ouverture de sa ligne à gauche pour aller prendre la formation au niveau de son closet. C'est des petits détails comme ça qui font que... Il y a 6 à 5. Et que c'est qui risque de gagner. Il va s'en vouloir hein, s'il perd avec son 360. C'est dur de jouer CS ou pas car je joue manette. Hein. Eh bah ouais, glace ça passe, lui dit-il Et ça sort un glace Et ça décale 5 à 3, deux petites erreurs Ah ouais, l'expérience, j'avais oublié que ça a travers On menait 5 à 3 Derrière, on fait un jump un peu hasardeux Au niveau de la trappe avant cockpit On se fait sécher, propre Derrière le petit 3-6, etc Peut-être qu'on perd un peu en concentration L'IKEFAC, on il se bah fait putain. Il le sèche En vrai, c'était chaud, hein tu m'as mis, mis, mis dans le mal hein. Ouais, mais après, je me suis relâché Ouais c'est à cause du 3-6 que t'as tenté ça hein. Il a tenté un 3-6 mon gars je lui ai dit mais mec c'est les fac en face quoi Frérot je joue tranquille là tu, tu fais ça tu vas rien faire Je te jure je l'ai insulté sur 4 générations quand il a voulu tenter ça Je t'en prie Ok c'est quoi la, la prochaine map Maison avec Matarox, en... en... Euh, bah du coup, l'IKEFAC en attaque. Non, c'est bon Regardez, hein Ok, ok, sorry, parce qu'il euh, me parle dans le, dans, sur Discord en même temps, j'entends pas trop sur euh, sur 6 Vous êtes ready Yes. Vas-y, have fun les poulets. Merci Arta. Ladies and gentlemen, c'est peut-être la fin de ces salty duels à l'issue de cette map. Have fun, have fun. Matarox, joueur T4, face... À l'IKEFAC, joueur T. Là, il n'y a, a pas de tergiversation possible. Une map à zéro pour l'IKEFAC. Pour le moment, dans ce BO3, à la fin de cette map, peut-être que l'IKEFAC repartira avec un PC. À moins que Ram Matarox, du coup, et bien, fasse maintenant un sans faute. Il faudra gagner House et il faudra gagner Yacht pour Matarox. En avant je peux même plus commander à manger tellement il est tard quoi. Deuxième map de cette grande finale des salty duels. Ça a commencé à quelle heure Ça a commencé il y a 9 h et 14 minutes. Mais bon la préparation ça a pas commencé il y a 9 h et 14 minutes pour le coup. Et n'hésitez pas les amis, même si j'avais mis un max pour la cagnotte. Si vous voulez aider la prod, donner un euro. Tous les dons qui sont au dessus de ma tête partiront pour la prod et les personnes de la prod. Et il y a du monde pour faire ce genre de truc. N'hésitez pas, n'hésitez pas à faire pour l'exclamation Discord, pour l'exclamation YT, pour l'exclamation YT, replay. Chaque petit like, abonnement, commentaire nous aide. Oh, oh c'est propre. Ouais, ah, non, ça va pas connecter. Et l'Ikefac, deuxième fois. Et la COG, on le voit tellement rarement. Et ça joue bien. La flash. Ah, elle est bien joué de la part de Matarox, mais malheureusement, ça ne collectera qu'avec une partie du corps de Termite. On va chercher le drone pour savoir comment est-ce qu'il a toutes ces informations. Je pense qu'on vient de le voir, peut-être pas, puisqu'on est en 4 tiers. Eh, elle est bien cette ligne, elle est intelligente. On ne sera pas attendu ici. On passe sur les flashs. La dernière qui nous reste. On prend l'info, on essaie de bait avec le Q-Sound du drone. Et on a toute l'information. On a toutes les informations nécessaires. On sait qu'il est sur la petite ligne en face de nous. Et on sait aussi que son arme, l'arme de thermite, fait beaucoup plus de dégâts que l'arme de Valkyrie. Et on se replace bien à Matarox deux fois qu'il dodge les flashs. On voit le drone. Cette fois-ci, terminer la prise d'information gratos. Le pré-shot, forcément, sur l'ouverture. Et sur la fin de l'angle, tellement logique Et il vient connecter avec la tête de l'IKEFAC. Et ça fait un zéro comme tout à l'heure pour Matarox. Allez, on reprend le garage du côté de l'IKEFAC. Mais cette fois-ci, on va prendre un mute plus sympathique. Et Matarox, est-ce qu'on va rester sur le bug Alors très certainement, un bug charge lourde. Eh non, bug flash On aurait pu jouer sur la verticalité. On aurait pu s'assurer qu'il était sur site. On aurait pu péter les mute jammer. Voilà ce que l'IKEFAC aurait sûrement fait, lui. Oh attention Oh, attention Attention Attention Matarox Oh le drone était là La map euh, Perte de FPS sur House Ah ouais Bah, après, en soi, s'ils veulent le déco, euh, en avant. J'enlève les deux dans ce cas. Oui, Briette, oui, oui, bien sûr. Allez, le kill de la part de l'Ikefac. 2 à 1, et on le répète. Comme vous le voyez en haut de l'écran, eh bien, l'Ikefac gagne une map à 0. Yas, arrête de spammer ta question. C'est pas parce qu'on n'y répond pas qu'on ne l'a pas vu. Si ça se trouve, elle nous fait chier ta question. Tu demandes pour les prochains salty duels. Ceux-là sont même pas terminés, frérot. Yas, t'es même pas abonné au campus. Il me faut pas une date. C'est pas une organisation. Organiser les solstit duels, on peut le faire comme ça. Il nous faut de la thune, frérot. Et t'es même pas abonné. Quoi, Norage J'aurais dû interdire les joueurs pro car ils ont pas besoin de PC. Mais attends, mais c'est pas le z 20 là, les mecs. Et vous étouffez ou quoi C'est pas Rainbow Six sans frontières, là. Y'a zéro caritatif. Moi, je veux des mecs qui saignent du c**, bordel. Et 3-1 pour l'ikefac. Quoique ce serait pas mal, Rainbow Six sans frontières. Je pensais que t'étais millionnaire. Ah non, j'ai regardé mon compte en banque, je t'assure, je suis pas millionnaire. Ah non, non, non, en billet de Monopoly peut-être, mais encore. C'est Rainbow Six là, hein. C'est pas League of Legends, hein. Ça donne des challenges aux plus jeunes joueurs pour se faire voir aussi. Mais bien sûr Arrêtez de chercher le caca partout. Je comprends que ça vous saoule et tout. Mais hé hey, Si vous voulez des trucs faciles à gagner, c'est simple, ça s'appelle des giveaways. Ah les il a compris qu'on était descendu visiblement Oh là là là là là là là là House c'est sa maison. la la la là là là là là la la la la la la la la je... la la la la la la rappel la la la la la la la la mais la ligne elle est incroyable, on l'a déjà vu l'autre jour. Il l'a bossé son truc ou quoi C'est pas possible. BKFA qui sort une cavera, tout aurait été joué aujourd'hui. Tu vois pendant l'anime d'ailleurs, ouais grave. Toutes les animations de toute façon, les animations... Bon après, ils ont fixé les animations de Volt, mais il y a toujours eu des trucs t'aimes pas trop. T'sais. Mais les deux animes les plus pétés du jeu, ça doit être l'animation de fin de rappel, et le fait de se relever avec Doc. La course du Warden Ah ouais Ridicule pour un joueur pro de voler de l'argent. Non mais t'es sérieux mec. Mais... <rire> oh. <rire> Il a passé 10 heures euh, au salty duel. Oh Oh le fils de... Non, t'as raison en fait Ça, c'est pour la tentative de 3-6. <rire> Un pro dans ce tournoi n'importe quoi, vas-y ennemi. <rire> oh là là, qu'est-ce qui vous arrive là en fin de soirée là Qu'est-ce qui vous arrive On est quel jours On est samedi Allez, ah, la petite rota C4, made in 2016. Je pense que par défaut, j'ai gagné car j'étais le seul joueur qui ne savait pas jouer à Rainbow Six. Non, c'est pas vrai, Nano Franchement, t'as vu ce que Alro, il a fait, t'aurais pu faire pareil. Hein. Est-ce que t'as kiffé, Nano Même si t'as perdu, est-ce que t'as kiffé cette petite pression de te dire Tu vois ce que je veux dire, ce petit challenge-là C'est quand même... Moi, j'aime bien. Moi. Allez, Matarox. Allez, Mata. Pas de 5. Hein. Oh, il a peur, il se ravise. Forcément, c'est un peu une position compliquée. Il pensait pouvoir le récupérer en sprint. Oh là là là là là là là là. là. Mais chaque ligne, il y est. Hein. Oh là là. Et derrière, ça push. Oh là là, attention! Attention quand même, Ikefak! Attention aux aim pixel de Matarox. 5 à 2. J'ai trop kiffé, mes mains tremblaient avec cette adrénaline. Ouais, j'aime bien. Hein. Ça, c'est cool. C'est pour ça qu'on fait des tournois en vrai. C'est pour ça qu'on fait tant de monde. Hein. Que chacun puisse venir récupérer le petit truc là, la petite adrénaline de tomber contre une personne, de s'inviter, de machin. T'as le petit palpitant là qui monte là. Il y a un enjeu, il y a un truc. Moi, j'aime bien ça. Ils font impérativement une cam au solti, c'est ça Ouais, ouais. C'est pas une cam, les amis. On a développé un truc. La prod euh, qui récupérera la thune que certains veulent bien donner ont développé un site pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit soit votre caméra, soit votre téléphone portable. N'importe quel téléphone portable. Donc ça marche avec le téléphone portable. Après, souvent, les téléphones portables chauffent, hein, mais... Ouh, leaké, un peu de chance là-dessus. Et on va jouer. On va jouer sur le son. Mais leaké, le positionnement, il est parfait. La force tranquille. Personne ne rush. Il le sait, il le sait, il le sait Il le sait Et la petite décale, elle est parfaite c'est tellement smooth. Et ça fait 6 à 2, ladies and gentlemen. 4 balles de map et donc 4 balles de match et 4 balles de salty duel pour liquefac. Alors qu'il avait quand même un peu douté contre Len, qu'on l'a vu douter tout à l'heure. À quelques reprises, par exemple sur le début de Plane. Mais derrière, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Allez, Matarox, on va venir mettre celui-là en plus, noir sur noir. On voit rien, il y a plus d'espoir. Référence, toutes les personnes qui ont plus de 45 ans, c'est pour vous. Allez, Mata, qu'on aille en BO3, qu'on aille voir cette dernière map, qui serait Yacht, du coup, l'IKEFAC, plus connu sous le nom international de IFAC. Oh là là, la ligne Oh là là, la ligne What the fuck C'est ce qu'on appelle... La chatte, j'ai rien dit. Ah <rire> la chatte. <rire> nice shot. J'ai rien dit. <rire> C'était le pire shot. <rire> Oh, tu me colles ça, je désinstalle. 6-3. Première balle de match de sauver pour Matarox. Là, il a plus du tout le droit à l'erreur. Il doit gagner ce round, le round suivant, le round d'après et derrière la map Keyote. Ça fait beaucoup quand même. C'est un sacré périple. Là, les gens qui ont voté pour euh... Matarox en prédiction doivent pas se sentir bien. Mais il peut le faire. N'empêche, il va s'en vouloir. Hein. Oula, il me fait peur. Vache... Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, L'époque du ouais, versus Dan, ouais, ouais, bon, hein Bah JFK JFK J.F.K. avait pété euh, joystick à l'époque. Allez, ouais, yes, Allez, on va droner. Ah, attention, Alike qui a souvent tendance comme ça, dès qu'il entend le drone, à vouloir se rapprocher de son adversaire. Et on le cherche, le drone, justement. On le cherche tout autour. Et il arrive par l'escamane. Le là, le drone qui va se faire avoir. Oh Une balle de plus, c'était fini pour Matarox La petite ligne, elle est parfaite. Mais il reste plus que 30 secondes derrière. 30 secondes. C'est extrêmement compliqué. Parce que le placement de l'Ikefak, il est vraiment chiant. Tous les murs sont open. faut aller le challenge. Et on ne sait pas s'il si est à droite ou à gauche. On est obligé de voir s'il n'y a pas un capcan. Oh, c'est parfait de cet arrêté-là. C'est tellement parfait de la part de Matarox. Ah, désolé. Là-dessus, c'est compliqué. On prend quelques dégâts. Est-ce qu'il peut le faire Est-ce qu'il peut le faire Oui 6 à 4. Ladies and gentlemen. 2 balles de map... Et de match de sauvé par Matarox face à l'IKEFAC. Vous pensez qu'il tryhard l'IKE Je sais pas. Je pense que ça fait partie des joueurs qui sont bons sans besoin d'activer un mode. Ça lui demande pas beaucoup d'être à un niveau très bon. Voilà, c'est plutôt de la discipline je pense. En vrai, il joue sérieux quoi. Il joue sérieux. <rire> Et peut-être... Alors que peut-être... Matarox. Oh là là là là, l'IKEFAC. L'enfoiré. Aïe, ah, y aïe, y aïe, y -a, on perd son drone. 6 à 5. On se fait des grosses ouvertures. Ah, laisse tomber la nok Prends un truc, voilà, avec de la range, là. Là-dessus, va falloir le jouer. Et derrière l'IKEFAC. Il va aller se balader. Et il va surtout essayer de se faire oublier. La question c'est Matarok, c'est ce qu'il y aura un petit peu de chance quand même sur la sélection de l'endroit où il va rentrer. Parce que ça il joue. On va casser la cam' au niveau de ce, ce voilier. Et derrière l'Ikefak, forcément, il essaie d'écouter et on entend. Et on entend et on se dit, où est-ce que c'est oh, Le pré shot On l'a vu passer On l'a vu passer D'ailleurs, on se ravise. On court. Et c'est compliqué, la petite trappe ouverte. Heureusement qu'il s'est pas présenté devant. On l'entend à droite. La première impact qui ne donnera pas grand chose. Si ce n'est de lui... de faire peur à Matarox. Il a peur qu'il soit tombé derrière lui. Et la Lick le but du jeu ça va être de rester là. D'attendre qu'on se présente sur le site. Et derrière... BAM BAM BAM BAM BAM! Shot fucking gun en remontant dans l'escalier. Forcément c'est comme ça qu'il avait préparé. Il le sait qu'il est sur le site. Il le sait qu'il est sur le site. Donc, il sait exactement où il est. Il sait qu'il est au contact à droite. Il n'y a plus qu'à prendre le shotgun. Il n'y a même pas à prendre le luison. Il va y aller au luison. Il va décaler tranquillement. Derrière, Matarox s'y attend absolument pas. Il décale Mais derrière, Matarox avait 6-6 C'est pas fini 6 partout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la remontada légendaire de Matarox. Quasiment 6-2 ou 6-3. Tout 6-6. Face à l'IKEFAC qui va prendre l'endroit qu'il préfère. Un seul renfort ici. On va casser les petits murs au shotgun en bas. Bon petit setup sur lequel il a quasiment 100% de win rate sur la journée. Et merci infiniment flambi pour les 10 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Merci pour les 1€ Gauchemite T'es un monstre. N'oubliez pas les... toute la thune en ce moment va à la production. Attention ça peut être rapide. On joue sur la verticalité. Mais attention, quand ça joue sur la verticalité, jamais il ne reste sur le site. On va se faire oublier. On l'a entendu. Il est au-dessus de nous. La flash part. La flash ne procrase sur rien. On se ravise et on se barre. On entend le drone. Et on bouge. Toujours. On va vers le drone. Tu as utilisé un C4 pour le deny. Parce que t'es pas vraiment voulu. Enfin on vous joue d'une pierre deux coups là dessus. Mais le drone n'est pas cassé. On le sait. On va le casser et on va se replacer. Et c'est là que ça va être compliqué. C'est là que Matarox devrait pas se jeter. Dans un couloir. Le shake opic, c'est sympathique. Mais attention derrière à la gym. Attention de faire comme l'IKEFAC. De garder... D'être absolument sûr que son ennemi est juste devant soi. Et là, il ne l'est pas. Mais s'il lui reste un drone. allez ah, c'est les dernières informations qu'on pourra prendre gratuitement. Et on a peur derrière et eh ouais, exactement, l'IKEFAC, il le fait très bien, ça. Sneaky biky like. Si on ne s'assure pas, malheureusement, de mettre une pression. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pour envoyer la personne, vraiment, pour lui mettre une énorme pression. Pour l'envoyer dans des endroits qu'on connaît. Derrière la voiture, derrière le bateau. Ah du coup on va avoir ça, on va avoir quelqu'un qui va venir chercher les drones, qui va repartir, qui va rotate, qui va casser le drone, qui va rotate, qui va venir casser les couilles. Et puis à un moment on aura perdu ces deux drones et il y aura trop d'angles qui vont se présenter à nous 7 à 6, re re re re balle de match pour l'Ikefac. Matarox peut-il sauver celle-là Il n'a plus du tout le droit à l'erreur Alors que l'Ikefak sort à montagne, l'enfoiré. On va poser la charge et le but du jeu on le connaît. Le but du jeu, c'est de pouvoir s'approcher très rapidement du site sans donner l'information qu'on avait le montagne. Et c'est pour ça qu'on était en train de marcher. C'est ce qu'on est en train de faire. Et on va droner de part et d'autre. On va essayer de prendre l'information. Là, malheureusement, voilà. On va le donner. On a le sound cue. Et on avance. Et là, ça va être ridicule. C4, pas C4. Vas-y que je te C4. Mais je te C4 pas trop. Eh, tu le veux, tu le veux pas. Je te le donne, Je te le mets pas. Non, non, non, dit-il. Et ça lui monte son. Le CK 4 l'amorti Ouh, il a fait énormément de dégâts 50% de dégâts Et là, ça risque de durer pendant 17 heures, pendant que Matarok est en train de jouer du pole dance. Zéro pressure de la part de Matarox qui se retourne. Et derrière forcément on essaie de prendre un angle. On veut pas s'approcher du montagne. Ça peut durer 107 ans. Et après dans 5 secondes il n'y aura plus le droit de sortir de cette zone. Shot! Hipfire! Pour terminer ce salty duel. Quel fils de... P... Quel gamin. OMG! OMG! La remontada de Matarox est terminée comme ça avec le Hipfire Mountain Drop Shot. Oh my god. Bien joué, bien joué. GG les poulets. GG, c'était vraiment cool. Merci Matarox. Ouais. Pas de problème, pas de problème. Merci pour tout, vraiment les gars, d'avoir donné du spectacle. Tout le monde était euh, ravi. C'est terminé, ladies and gentlemen. C'est donc l'Ikefa qui remporte 2 à 0. C'est Solti Duel. Et alors qu'on va avoir euh, bah, les deux gagnants, tout de suite, right now. GG les boys. <rire> GG. Qu'est-ce qu qu faut... qu que c'était que ce drop shot là Ah, ouais, il a fait une technique de Cyclops. je m'y attendais pas. Alors. Strat prolique ça. <rire> <rire> Et ça le fait ça, je l'ai fait ouais, au Six en plus Non Je l'ai fait, si si je l'ai fait bleu serveur Les gars, tout stuff bleu vas-y laissez-moi Monty <rire> Boum, j'arrive, il arrive, il prend sa smoke dans ses mains, c'est déjà trop tard c'est trop fort hein, de jeu comme ça. Oh après my voilà, t'es pas respectable après avoir fait ça quoi. <rire> non, non c'était pour le c'était pour le 360 tenter. Euh... <rire> <Non. rire> Exactement. Oh, est. Est non, je, je me fais un je me fais menti. Bon. J'avoue, il a Avec tout respect. fait. Non mais t'as bien joué, Mataroc. C'était vraiment incroyable. La remontada euh... incroyable, vraiment. Ah, j'ai tout donné. Non, c'était propre. Bon, bah, bah merci. Merci Mata, merci Liké. Si vous avez d'autres choses à rajouter, c'est à vous. Bah, merci au chat qui a suivi cette belle aventure du début jusqu'à la fin. T'es très beau et merci à ceux qui m'ont soutenu aussi. T'es plutôt sympa. J'ai pu regarder l'Ardif d'ailleurs. Merci à Valky pour le sub. Hop. <rire> Dans la poche. Bel charme. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je voulais remercier déjà 6-4 pour l'événement. En vrai, c'est ouais bah c'est bien que tu fasses des trucs comme ça moi c'est pour ça que je participe parce que en soi euh, c'est mon seul jour de day off et, euh, et j'avais envie de jouer et pourquoi pas participer à tes événements et donc, euh, donc je le referai sans hésiter merci à la production aussi qui ont été euh, fort sympathiques toujours respectueux euh, toujours à l'écoute euh. moi j'ai attendu 3 heures pour jouer ma demi-finale ils ont <rire> entendu euh, ils ont dit pas de soucis tu vois non en vrai c'était super bonne ambiance et merci aux personnes sur le live hein, que c'est vous qui faites vivre 6 hein, que ce soit pour 6-4 pour, euh, pour moi en tant que joueur pro pour, pour tout le monde, hein. c'est les viewers qui font vivre le jeu donc merci de merci de participer à ce Genre d'Évitement tout le monde. Voilà. Je reviendrai au prochain. <rire> il y a intérêt, il <rire> y a intérêt. Bon bah merci à vous et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci les poulets, vraiment. Merci les gars, ça me touche énormément. Et Liké, euh, bah il faut que tu m'envoies ton adresse maintenant. Pas de soucis, t'inquiète pas pour ça ça marche ce sera fait merci beaucoup bah, bonne soirée à tous et voilà merci les gars ciao yes, ciao et à la prochaine à bye, Salut. bye bye Matarox bye merci à Flowep de nous avoir accompagnés là-dessus j'espère qu'ils seront contents merci tout le monde vous êtes des monstres donc merci à toutes les personnes qui sont des bénévoles au campus de la Solty Academy majoritairement bien évidemment certains sont payés les monteurs etc machin. mais merci aux bénévoles du campus de la Solty Academy de nous accorder leur temps et d'être extrêmement professionnels sur la partie surveillance sur la partie euh, modération euh, les administrateurs du tournoi la production etc c'est plus de 35 personnes qui tournent au campus de la Salty Academy, c'est vrai qu'on le voit pas forcément mais il faut penser à toutes ces petites mains derrière qui m'accompagnent et qui me supportent surtout parce que c'est le plus compliqué je crois. Si vous êtes des marques, si vous voulez travailler avec nous, sachez qu'on est extrêmement professionnel du début à la fin. Peut-être qu'on n'est pas sur Minecraft, euh, peut-être qu'on n'est pas sur les jeux du moment. On est peut-être sur un jeu niche. C'est une niche qui tient euh, depuis euh, plus, de, plus de 8 ans. Donc si vous voulez vous, nous accompagner dans ce projet, on est méga professionnels. Donc euh, n'hésitez pas. Si vous avez des sponsors, envoyez-les nous. On fera des trucs de ouf. Et il toque à bout. <rire> ah ouais, une équipe internationale avec un joueur euh, d'Ubisoft. I really think that we were a strong team. I really think that uh, we were better, but uh, in the end, uh, pff, you know, it's all about the team spirit and all the aspect of the game. Ah, oh, franchement, je le bute. <laughs>